Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, de tirage de cartes pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine euh, du 8 février au 14 février donc 2021. Donc on va regarder avec les cartes euh, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Donc c'est une guidance bien évidemment générale, ça vous donne les énergies, les tendances énergétiques. Il faudra donc l'appliquer. À votre, à votre propre vie, à vos propres, vos propres domaines et thématiques. En tout cas, voilà ce sont donc des tendances énergétiques. Euh, si jamais euh, vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne euh, depuis plusieurs années maintenant des femmes. Principalement des femmes, mais pas que, euh, qui ont euh, des troubles du comportement alimentaire, euh, des euh, difficultés avec leur image corporelle. Euh, elles ont vécu des choses dans leur enfance, plusieurs traumatismes. Euh, elles ont besoin en fait, de, de retrouver du sens, euh, de retrouver du sens dans leur vie. Euh, pouvoir libérer et guérir euh, bah, leur passé pour que tout simplement arrêter euh, que cela a une, ait une une influence sur leur présent que ce soit à travers la nourriture ou, ou par rapport à cette image corporelle euh, donc euh, voilà, j'ai différents outils, euh, différentes, euh, différentes cartes en ma possession sans mauvais jeu de mots et euh, j'aime beaucoup donc, faire des tirages de cartes puisque je travaille beaucoup sur l'énergétique et le spirituel également et donc c'est un très très bel outil également pour euh, justement donner du sens et, euh, et rêver Révéler finalement son pouvoir intérieur, révéler les réponses qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Les cartes sont des révélatrices. Euh, alors bah du coup c'est parti, donc on va voir ce qu'est-ce qui va se passer donc pour la semaine prochaine. Donc, si on fait une guidance générale pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine prochaine. Alors, ok. Alors, j'en ai trois qui sont tombées d'un coup. Alors, j'ai vu celle-ci en première. Ensuite, j'ai vu celle-ci, le pendu et As de bâton. Alors, on a un 3 de bâton, un pendu, un As de bâton. Donc, on est déjà sur des énergies d'action. Alors, la semaine prochaine... Euh, a lieu également la nouvelle lune en verso, donc on est euh, encore une fois sur des énergies de nouveaux départ, d'innovation, mais on est aussi sur euh, l'ouverture aux autres, son, sa propre ouverture spirituelle et aussi l'ouverture aux autres. Euh, donc on va voir si on retrouve des choses dans, dans ce tirage-là, mais en tout cas, euh, voilà, on a un arcade majeur avec le pendu, où il y a peut-être des blocages, mais aussi euh, cette notion, ce besoin aussi de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, donc c'est peut-être ce qu'on va demander de faire euh, la semaine prochaine et donc avec euh, ces cartes de bâton et euh, eh bien on est donc sur des énergies euh, d'action, hein, de création et on est aussi sur le, le, le côté passion des choses euh, donc on va voir euh, alors sur le 3 de bâton, le 3 de bâton c'est trouver de nouvelles idées pour avancer euh, agir justement différemment, donc en lien avec le pendu on est plutôt pas mal pour le coup donc qu'est-ce qu'on a du coup euh, sur ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on peut mieux dire d'autre ok, donc on a la carte de la projection sur le pendu Sur ouais, alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont tournés. donc je vais prendre la première que j'ai vue, c'est la carte du changement. Oh. Alors, ça pourrait être sympa les gars de ne faire tomber qu'une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Hop, et la carte de la victoire. Bon, bah, ça risque d'être plutôt sympathique. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc sur trois bâtons et projection. Ok, donc on a un 8 de denier sur le pendule et le changement. On, va, on est vraiment, alors après on, on est dans l'intersaison aussi, hein, on arrive bientôt au printemps. Donc, il y a vraiment cette notion de voir les choses différemment et de changer. Hein. Il y a des énergies de changement pour la semaine prochaine. Et sur nos plaques de bâton, la victoire. Donc, on est encore avec un 2 de bâton ici, décidément. Euh, et sur un 5 de coupe. Ok. Alors, est-ce que... Est-ce que le Dixit a envie de compléter ses tendances énergétiques pour la semaine par hasard Ce sont belles les cartoxyxides, mais elles sont vraiment trop grandes. Encore celle-ci, pas la première fois, je crois que je les tire celle-ci. Toc. Puis, il y en a d'autres. Oui. Oh. Oh, je vais m'arrêter là. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo la semaine prochaine s'il vous plaît. Oh, apparemment il n'y a pas de message particulier général en tout cas ok ça veut pas ça veut pas et au niveau énergétique est ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique pour la semaine prochaine ouais, ouais ouais ok que autre chose oh. bon bah ça va déménager encore hein euh, alors, où est-ce que je vais vous les placer Hop, Si je remonte un petit peu ces cartes-là. Alors, au niveau énergétique, euh, bah, ça, va, ça va déménager. Puisqu'on a euh, donc, les liens de dépendance affective, on a euh, les habitudes de vie nocives et on a des blocages karmiques. Alors, c'est un petit peu la thématique forcément hein, de tout ce qui est karmique. Hein, là, c est, on nous demande vraiment d'épurer, de nettoyer. Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est vraiment notre mission du moment, mais du coup, la semaine prochaine, ça risque d'être ça risque d'être du coup assez remuant. Je pense que c'est aussi en lien forcément avec la nouvelle lune en verso. Euh, qui dit nouvelle lune en verso, je vous ai dit tout à l'heure, il y a cet esprit aussi donc d'ouverture spirituelle, mais aussi d'ouverture aux autres. Euh, donc voilà, avec la carte de la dépendance affective. Peut-être qu'effectivement, on va se rendre compte encore plus fort la semaine prochaine qu'on euh, a des liens effectivement de dépendance affective avec certaines personnes et que ça nous empêche d'être dans une ouverture à soi-même, une ouverture spirituelle. Euh, ça nous empêche d'être dans une ouverture à l'autre, mais dans une notion beaucoup plus juste. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses qu'il va falloir couper, en tout cas pour la semaine prochaine. Alors, si on reprend donc le tirage ici avec euh, le tarot et l'oracle des miroirs, donc comme je vous disais tout à l'heure, avec euh, donc, ce 3 de bâton, je vous montre les cartes quand même parce qu'elles sont belles. Donc, le 3 de bâton. Donc, on est sur cette idée de trouver de euh, nouvelles idées pour avancer, d'agir différemment. Ici, on a la carte donc de la projection. Alors, c'est, euh, on nous demande ici vraiment de nous regarder dans le miroir déjà d'une part. Euh, alors, on voit que qu'ici... Euh, nous, ça pourrait être nous, on, on a encore les yeux fermés et pourtant notre reflet, lui, nous regarde. On a aussi nos parts d'ombre ici. Donc là, on nous, re, on nous demande aussi d'assumer de, aussi qu'est-ce qu qu'on a fait, qui, qui on est, de nous, vraiment de nous regarder dans le miroir, euh, ne pas avoir peur, ouvrir les yeux, euh, ouvrir les yeux aussi sur nos parts d'ombre. Là, on nous demande vraiment de faire ce travail de, de, de libération et d'épuration hein, et de justement d'agir différemment, euh, de voir d'agir différemment que justement seulement en lien avec des parts d'ombre, avec des peurs, avec de la colère. Juste regarder les choses telles qu'elles sont, à arrêter de se mettre des œillères tout simplement. Euh, alors ici, avec le 8 de Denier, on va être sur prendre un risque, faire un effort, travailler dur. Euh, ça peut être aussi, il peut y avoir donc des énergies, on va se lancer dans un projet. Euh, faire entendre sa voix mais il y a cette notion de, de, de... il va falloir faire un effort ça va pas être facile facile euh, justement pour euh, pouvoir agir différemment et pour euh, se regarder en face, hein, se regarder dans le miroir et euh, eh bien il va falloir euh, tout simplement faire, prendre un risque euh, et oser faire des choses se lancer et euh, il y a cette notion de, de travailler dur de, de, de, de faire un effort alors après, même si là effectivement c'est pas euh, tout rose tout cuit, euh, on voit quand même qu'il y a une progression, c'est-à-dire qu'on va être dans ces énergies, on nous demande effectivement de, de réfléchir et de nettoyer des choses et, et vraiment de se questionner. Hein. Là pour moi c'est vraiment une question de, de se questionner par rapport à soi-même hein, dans, dans son intériorité. On a donc quand même des énergies donc de changement, il va y avoir un changement par rapport à ça et on, va, on finit sur une victoire. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc sur cette deuxième colonne, comme je vous le disais avec le pendu, euh, donc cette histoire de... Euh, ça peut voilà symboliser effectivement des blocages, hein, c'est en lien ici avec cette carte de projection, euh, mais on est aussi sur des énergies potentiellement de libération, et c'est là où, où je vous renvoie ici, donc avec la, les liens de dépendance affective, euh, les blocages karmiques là, qui sont en train aussi d'être épurés, euh, peut-être aussi par rapport à la projection, se rendre compte que bah, dans sa vie, on a des habitudes de vie effectivement qui sont nocives, et que dans ces cas-là, il va falloir en faire la liste, et, euh, et regarder euh, petit à petit comment est-ce qu'on peut modifier tout ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont plus justes pour nous, et on a besoin vraiment de se questionner, de se regarder dans le miroir pour faire le tri, et vraiment libérer ce qui n'est plus juste pour nous, pour les autres, euh, que ce soit par rapport aux autres, que ce soit par rapport à soi-même, ou que ce soit par rapport à, à ses vies antérieures. Euh, donc en tout cas avec ce pendu, euh, et donc encore une fois c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important, euh, on est dans le discernement, dans la révélation, on va réajuster les choses, les choses pardon. on va euh, se libérer, on va tout simplement changer. On, va, on est dans une énergie, une énergie pardon, où euh, on va nous demander donc de changer des choses. Euh, et le pendu, effectivement il est pendu, donc il va prendre un temps d'arrêt justement afin de laisser infuser ces fameuses nouvelles idées dont on a ici le 3 de bâton. Bien, on nous demande de, de prendre ce temps d'arrêt pour laisser infuser toutes ces nouvelles idées qu'on aura mis en lumière grâce à la projection, euh, voir si effectivement c'est bien en accord avec nos valeurs et faire confiance à notre intuition pour changer. Alors ensuite on a euh, encore une fois donc un bâton, donc le deux de bâton, le deux de bâton on est dans euh, une notion de partenariat, il peut y avoir aussi une, une notion de communication euh, compliquée. Donc ça, ça peut aussi être en lien avec la nouvelle lune en verso et avec ce que je vous ai dit ici, il peut y avoir... Bah avec tous ces changements, forcément, il peut y avoir euh, bah, un peu des tensions et une communication qui peut être un peu compliquée. Euh, on, le partenariat, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que bah, vous avez peut-être besoin d'aide, tout simplement pour vous aider à réaliser ces changements, hein, ne restez pas seul, euh, ne restez pas euh, renfermé sur vous-même. On est déjà bien assez enfermé euh, tout court. Donc ne restez pas enfermé sur vous-même et voyez aussi euh, dans cette notion de partenariat qui est ce qui pourrait justement vous aider à changer. Ensuite on bascule donc sur l'as de bâton, l'as de bâton c'est la passion, c'est donc vraiment la pure énergie d'action, de création, c'est l'instinct, ça peut symboliser également l'amour, la sexualité on est encore une fois dans écouter son intuition mais surtout agir, on est vraiment dans l'action donc on nous demande pour le coup la semaine prochaine, même si on nous demande d'avoir ce temps de pause et de laisser infuser ces, ces nouvelles idées pour voir si c'est bien d'accord etc, mais on est quand même dans, pour moi dans des énergies euh, vraiment d'action Là, on nous demande de ça y est on y va, là. ça y est on change euh, on fait bouger les choses hein, on, on peut-être aussi qu'on a suffisamment pris le temps d'observer toutes ces choses dans le miroir là maintenant ça y est il faut changer et on nous dit que ça va nous amener vers la victoire euh, c'est que euh, il faut y aller, il faut oser, il faut écouter ses passions. Euh, si vous avez des, des, des, des, des projets créatifs ou autres, euh, on vous dit d'y aller parce que vous allez vraiment vers cette victoire. Alors après c'est euh, venu être pré précisé par euh, le, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est pas une carte qui est très très positive parce qu'on est sur une notion de séparation, de chagrin, de cœur brisé, etc. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à cette victoire Bah tout simplement que peut-être dans ces énergies justement de changement et par rapport à cette carte du pendu où on nous demande donc de laisser infuser les choses, euh, de libérer certains blocages, et eh bien peut-être qu'il va falloir se séparer. Donc c'est pas forcément cette histoire de chagrin et de cœur brisé, mais c'est juste de couper quelque chose. Et pour moi on est encore en, une fois ici en lien, donc au niveau énergétique, ce qui est en train de se passer, enfin ce qui va se passer la semaine prochaine plutôt, euh, c'est la dépendance affective. Donc c'est pour moi là, se séparer d'habitude de vie nocive, se séparer de dépendance affectif se séparer de toutes ces euh, euh, vies de tous ces blocages karmiques justement pour être sur cette énergie de, euh, de, de création, d'action euh, en lien avec le côté passionnel des choses pour aller vers la victoire. Mais ça nécessite pour moi... Euh, Toujours en lien avec tout ça, hein. encore une fois, ici, hein, vous avez ici le, le 8 de Denier, euh, il vous dit bien que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir travailler dur et qu'il faut faire un effort. Et pour moi, cet effort, ça passe par se séparer. Il y, a, euh, il y a des énergies, il va falloir se séparer de choses qui ne sont plus justes, des choses qui sont nocives pour nous. Voilà pour moi euh, ce que symbolisent ces cartes-là. Alors après, vous avez vu, je vous ai donc tiré aussi des cartes du Dixit, il me semble hein, que euh, ces deux cartes, elles sont sorties aussi la semaine dernière, ou peut-être avant. Donc sur cette idée, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire de cette terre, hein, de recyclage, justement trouver, alors ce qui me vient c'est trouver de nouvelles idées, donc ici, cette ampoule, trouver de nouvelles idées, qu'est-ce qu'on va entreprendre pour cette terre, aussi bien pour soi-même, est-ce qu'on recycle l'ancien, est-ce qu'on crée du nouveau, mais on nous invite vraiment à réfléchir là-dedans, il peut y avoir encore des notions de brouillard, on ne sait pas trop très très bien qu'est-ce qu'on doit y faire. Euh... Ce qui me vient aussi, c'est que justement toutes ces choses, la dépendance affective, habitude de vie nocive et blocage karmique, ça peut aussi, justement, c'est ça aussi qui nous embrouille. Hein, ça met un peu comme un voile. Euh, disons que les choses ne sont pas justes quand on a ce genre de blocage, donc ce n'est pas en lien avec qui on est réellement. Et donc du coup, ça peut un peu nous voiler la face. Hein, encore une fois ici, hein, ce, ce petit bonhomme qui ferme les yeux, nous voiler la face sur certaines choses. Donc euh, pour moi, il faut aussi passer par cette euh, introspection personnelle avant de décider de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la terre ou vers l'extérieur c'est toujours pareil hein, ça passe toujours par euh, son intériorité avant d'aller vers l'extérieur et euh, donc euh, il ya je vais demander s'il y avait d'autres cartes il y a celles-ci qui sont sorties donc euh, il va y avoir pas mal d'émotions aussi Hein, euh, là, on est aussi sur les... Pour moi, alors ça peut symboliser aussi euh, le printemps avec ces, ces feuilles-là qui, euh, qui renaissent, mais ça peut aussi symboliser des feuilles qui tombent. Euh, donc peut-être qu'encore une fois, on est sur cette, ce côté séparation, de garder ce qui nous convient, mais aussi de laisser tomber, euh, de se séparer de ce qui ne nous convient plus. Il euh, y a un travail au niveau émotionnel à faire. Et on est encore pour moi sur des énergies ici euh, euh, de... <rire> j'allais dire, je peux vous voir de festoiement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire cette expression qui date de 1872 au moins, mais on est sur des énergies de fête, on est sur des énergies de victoire, on est, voilà, on est ces petits bonhommes, moi cette carte elle me fait beaucoup penser, à, pour ceux qui connaissent, la pub oasis, là, les petits fruits qui, qui dansent autour du feu, qui célèbre une divinité. Hein, on est sur quelque chose, on est dans la nuit et pourtant on a ici ces rayons qui nous font penser au soleil. Donc euh, pour moi il y a encore une fois cette notion de euh, aussi célébrer les choses et que pour célébrer les choses il va falloir passer par tout ça. Euh, et... Euh, ce qui me vient aussi, c'est célébrer ensemble. C'est pas célébrer tout seul. Euh, c'est euh, peut-être célébrer son intériorité, sa propre divinité intérieure, mais le célébrer euh, à plusieurs, le célébrer avec plusieurs personnes, parce que c'est ce qui fait euh, notre force aussi, c'est notre communauté et euh, eh bien voilà voilà ce que je voulais vous dire pour ce tirage j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu euh, que vous aurez bien compris du coup ce que, ce qui, en tout cas ce que les tendances énergétiques de la semaine prochaine ce sur quoi on va du coup surfer la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à, à, à me dire en commentaire hein, si ça vous a parlé, euh, surtout si ça fait sens euh, après coup hein, parce que qu'encore une fois ça je le fais euh, la semaine d'avant et c'est intéressant aussi au euh, courant de semaine de voir si effectivement vous, êtes, vous avez la sensation d'être dans ce changement, d'être dans ces liens qui se coupent, euh, d'être dans cette notion d'agir de, de, différemment, de, de réfléchir, peut-être de se séparer de choses, etc. Peut-être qu'il y a un voile, un brouillard. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle euh, et, si, euh, et si ça fait sens dans votre vie euh, durant donc euh, la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci d'avance pour vos likes parce que ça va m'aider tout simplement déjà à savoir que vous avez aimé <rire> la vidéo et à montrer la vidéo à encore plus de personnes parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc je vous souhaite... Euh, bah, une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine la semaine prochaine il y aura donc deux vidéos il y aura le tirage la guidance énergétique par rapport à la nouvelle lune et donc le tirage du dimanche pour le la semaine suivante voilà à très bientôt